Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler d'une question très très très importante. Qu'est-ce qu'une relation amoureuse saine Récemment avec une de mes cliente pendant une consultation, elle m'a dit quelque chose qui m'a vraiment interpellée et que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. Elle m'a dit, je sais bien que j'ai besoin de construire ma confiance en moi, que j'ai besoin de construire ma solidité intérieure, mon sens de valeur personnelle. Jusque là, je suis d'accord avec elle, très bonne idée, pourquoi pas et après, elle m'a dit, donc j'ai besoin de construire cette solidité intérieure pour que ces insultes, pour que les moments où il explose, pour que les moments où il me rabaisse ne m'atteignent plus. Et alors là, alerte générale Et ça, c'était vraiment intéressant. Pour elle, elle avait besoin, elle, de construire sa solidité intérieure pour ne plus être atteinte par la violence qui lui était imposée. M mais non, non, enfin oui, construire sa solidité intérieure, mais non, il ne devrait pas y avoir cette violence-là dans une relation. Une relation saine, c'est une relation dans laquelle on est respecté. Si notre partenaire ne nous respecte pas, on ne reste pas dans la relation. Ou alors on travaille la relation pour que le respect s'instaure. Mais en aucun cas, la confiance en soi ne remplace le respect dans une relation. Qu'on fasse très attention à ça, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de messages autour de « il faut avoir confiance en soi »,« il faut se respecter soi-même »,« le reste du monde ne devrait pas nous attendre ». Attendez, mais on est d'accord qu'on est des êtres humains, on est des êtres sociaux. On ne peut pas ne pas être atteint par ce qui se passe autour de nous, parce que les personnes qu'on aime nous disent « c'est juste pas possible en fait ». Alors on peut ne pas attraper ce que les autres nous disent, le rediriger, rediriger, diriger à l'intérieur de nous, et après nous reflageler avec. Ça je suis d'accord. Mais en aucun cas, on utilise ça pour pouvoir. C'est un peu comme dire euh, si j'ai une cliente qui me dit "Bah bon, ben voilà, euh, mon mari met un peu de poison, un peu d'arsenic dans mon verre tous les jours. Pas assez pour me tuer, mais assez pour me rendre un peu malade." Et du coup, j'aurais besoin que vous m'appreniez à plus être malade quand je bois ce poison. Ça vous semble être une bonne approche, ça, ou pas trop Moi, ça me semble pas être une bonne approche. Si on est dans une relation dans laquelle on a l'impression de constamment devoir faire attention à l'autre, se plier à l'autre, se renforcer soi-même pour pouvoir supporter la violence de l'autre, on n'est pas dans une relation saine et épanouissante. Une relation saine, on se sent respecté. On se sent libre de faire les choix qu'on a envie de faire, on se sent libre de sortir si on a envie de sortir, on se sent libre de voir ses propres amis, on se sent libre de parler de notre relation à nos amis. Ça, c'est vraiment important. Un des signaux rouges, un des drapeaux rouges très importants, c'est quand notre partenaire ne veut pas qu'on parle de la relation, de ce qui s'y passe à nos amis, à nos proches ou à un thérapeute. Ça, vraiment, s'il y a ça dans vos relations, c'est un drapeau rouge immédiat. Ça veut dire que l'autre essaie de vous contrôler. Et ça, c'est pas possible. Ça, c'est juste pas OK. Si jamais vous êtes dans une relation de contrôle, si vous êtes dans une relation dans laquelle il y a des violences physiques ou verbales, appelez le 3919. Le 3919, c'est le numéro pour les femmes victimes de violences. C'est pas forcément quand euh, vous êtes en train de vous faire tabasser tous les jours. Je pense que beaucoup de femmes n'osent pas demander de l'aide dans des relations compliquées parce qu'elles ont l'impression que c'est pas si grave. Que elle, c'est pas des femmes euh, victimes de violences conjugales, enfin c'est pas si grave. D'ailleurs, c'était le cas de cette cliente-là qui me disait Moi j'avais l'impression que c'était plutôt normal en fait, enfin j'avais pas l'impression que c'était grave tout ce que lui faisait. J'avais pas l'impression que ses accès de colère étaient graves parce qu'il m'a jamais frappé. Du coup, c'était pas, enfin ça rentrait pas dans cette catégorie-là pour elle. Alors que si, à partir du moment où on est dans une situation de violence verbale, émotionnelle ou physique, et physique, c'est aussi casser les objets autour. C'est-à-dire qu'elle me disait, mais un jour, il a donné un gros coup de pied dans une porte, il a cassé la porte. C'est de la violence physique. La violence physique, c'est pas que taper la personne, c'est aussi euh, bah, casser ses objets, euh, contrôler ses possessions, prendre son passeport, son téléphone, son ordinateur, enfin, certaines choses comme ça. Une relation saine, on se sent libre. On se sent plus libre avec l'autre que seul. Parce que l'autre est une ressource pour nous. Du coup, quand on est dans la relation avec l'autre, on se sent soutenu, on se sent encouragé, on se sent en pleine possession de ses moyens, on se sent unique, on se sent fort en fait. Si on est dans une relation dans laquelle on sent qu'on fait un peu comme ça, il y a quelque chose dans la dynamique relationnelle qui ne va pas. Donc mon invitation, c'est appeler 3919 et aller voir un thérapeute. Et aller voir un thérapeute à deux, -à chacun a besoin de sa thérapie. Parce que, oui, il y a des relations qui sont compliquées, la seule option n'est pas l'option de quitter. Parfois, c'est la bonne option. Parfois, on peut aussi faire un chemin ensemble. Là, en l'occurrence, son partenaire refusait toute thérapie. Il disait non, la thérapie, c'est pour les fous. Moi, je suis pas fou. Puis, moi, j'ai aucun problème. Moi, tout va bien dans ma vie. Euh, c'est pas vrai. Je suis pas violent. J'ai pas de problème. C'est toi qui comprends rien. C'est toi qui es trop sensible. Bref, il niait tout son... toutes les émotions, tout ce qu'elle disait. Lui n'était absolument pas ouvert à faire une thérapie, ou à faire le chemin, le travail pour lui-même, pour pouvoir être en relation avec elle de manière respectueuse. Du coup, pour moi, ça c'est un vrai drapeau rouge qui dit, il n'y a pas d'évolution possible, donc c'est non. Voilà un petit peu ce que j'ai à dire sur euh, une relation saine ou pas. Après, il n'y a pas de juge de bah, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Enfin, s'il y a des juges d'ailleurs, <rire> si jamais vous êtes dans des situations extrêmes où il y a vraiment besoin d'aide. Moi je suis pas là pour le juger, pour dire votre relation saine, elle est saine ou pas saine, c'est pas ça qui est important. La question c'est est-ce que vous y êtes heureuse, heureuse. Est-ce que vous pouvez y grandir Et qu'est-ce que vous pouvez améliorer Ou est-ce que vous avez besoin de la quitter pour trouver quelqu'un d'autre qui va enfin vous respecter parce que vous avez tous et toutes, on a tous le droit d'être respectés. C'est pas quelque chose qu'on doit gagner le respect. C'est quelque chose qui est inhérent et qui doit être la fondation de la relation. Dites-moi en commentaire ce que ça vous a fait cette vidéo, si ça vous a inspiré, si ça vous a fait avoir des prises de conscience. Je vous invite aussi à m'écrire un message si jamais vous avez des questions ou si ça a réveillé quelque chose en vous, si vous avez besoin d'aide. Appelez le 3919, c'est un numéro très important. Partagez cette vidéo à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Si vous avez une amie ou vous savez que sa relation est un peu compliquée, envoyez-lui le lien de la vidéo. Vous n'êtes même pas obligé d'écrire, de, de, d'en parler, juste envoyez le lien. Voilà, abonnez-vous à la chaîne, euh, suivez-moi et on se retrouve pour de prochaines vidéos.